toi seigneur de guerre, c'est Tourop et aujourd'hui je joue le codex Necron, qui profite absolument de tous les buffs, de Néphilin, de la data slate et des coups en points. Ça va être incroyable. C'est une liste d'ailleurs que je vous propose en test puisque je serai au championnat du monde au tournoi solo. Je vais y aller en Necron, et pour moi c'est l'occasion de tester les subtilités de la liste et peut-être de l'améliorer. Vous allez découvrir ça, je vous présente immédiatement ce qui se retrouve dans ma composition, un écran. Alors, évidemment, on va avoir le détachement euh, suprême Command avec le roi silencieux qui sera mon seigneur de guerre. Je lui mets le trait de seigneur de guerre, Zvarekan, qui va me permettre eh bien, euh, de jouer un peu mieux avec mes protocoles. Ensuite, on retrouve une patrouille qui devient gratuite grâce au Supreme Command. On y a une barge de commandement avec un trait de seigneur de guerre et une relique. Le relique, c'est la super arme. Le trait de seigneur de guerre, c'est la réduction des damages de 1. On retrouve une troupe, un pack d'immortels équipés en Tesla. Et ensuite, on a deux choix d'élite. On a un pack de destroyer Scorpec. On a un qu'tan transcendant, euh, qui sera euh, bénéficiaire d'un deuxième pouvoir, donc il aura deux pouvoirs et pourra jeter deux pouvoirs de euh, Le premier qui consiste à choisir trois unités à 24 pouces et euh, mettre des trois mortels, et le deuxième qui consiste à choisir une unité à 24 pouces et lui mettre trois mortels flat. Ensuite, on va avoir de l'attaque rapide, euh, un pack euh, d'Ophidien et, euh, et voilà. Et après il y a d'autres attaques rapides mais qui seront dans un second détachement. On retrouve deux volants qui seront de Doomsight, les faucheurs. Unité très intéressante que j'ai déjà testée, que j'ai particulièrement appréciée qui bénéficient du mot clé corps, donc qui vont être véritablement létal dans l'aura de puissance du roi silencieux. Voilà, j'espère qu'ils vont servir sur cette partie. En tout cas, les tests que j'ai menés m'ont amené à, à réitérer l'exercice avec ces deux avions. Donc, on verra ce qu'ils donnent dans cette partie. Ensuite, détachement d'attaque rapide avec un chronomancer tout cul nu hein, qui donne sa 5 plus invulnérable. 6 choix d'attaque rapide. 3 packs de 3 blades pareil, à poil, 60 points. Et 3 packs de 3 Scarabées, pareil, tout cunur, pas d'équipement particulier. Ensuite, vous aurez un autre pack de Scorpec. Alors, assez intéressant, je m'arrête 2 secondes là-dessus. À la base, je jouais 2 packs de 5. Euh, suite à des échanges avec des joueurs en j'ai décidé de jouer un pack de 4 et un pack de 6 pour avoir un pack avec la double arme, la double arme qui fait 3 flats et avoir une unité de trade qui va forcer euh, et taper fort sur les séquences de corps à corps. Je joue aussi dans ma liste deux petits plasmacides qui n'occupent pas de slot et qui coûtent 15 points, qui permettront de buffer à une phase, un pack de Scorpec, leur ajouter plus un force et plus une attaque. Voilà, j'ai fait le tour de cette liste. Au niveau des secondaires, je vais, comme mon adversaire, jouer trois secondaires de mon codex. Trésor des éons. Ancienne euh, Machinerie et code de Combat. Donc, code de Combat, je vais devoir kill des unités avec mes deux unités nobles, le Roi et la Barge. Euh, trésor des Éons et Ancienne Machinerie, bah ça va consister à contrôler des objectifs dans le No Man's Land ou à faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Donc, ce, tout ceci va être très intéressant, ça va maroufler sec au centre du champ de bataille. Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Sylvain et aujourd'hui je viens affronter Tour avec mon armée de Sœurs de Bataille. Donc nous avons, je suis venu aujourd'hui avec un détachement du suaire d'argent. Pour rappel, ça me permet de me déplacer, d'avancer et tirer sans malus, que ce soit avec arme normale ou arme lourde. Et j'ai le droit à une relance de touches ou de blesses par unité par phase. Donc je suis venu donc avec un détachement euh, état-major suprême qui est Morvenval. Avec euh, J'ai payé euh, son trait euh, de rage vertueuse qui permet de choisir une unité pour faire full reroll des touches et des blesses. J'ai ensuite, nous avons un bataillon avec Célestine et ses diéminés, une chanoinesse qui a le fanal de la foi pour permettre d'avoir un dé de foi par tour et un surplis de Saint-Istaëla qui lui donne une physiologie transhumaine et un point de vie supplémentaire. Ensuite, en troupes de base, nous avons deux troupes de 5 sœurs de bataille et une troupe de Dinovis. En élite, nous retrouvons notre dogmata qui euh, peut faire une sorte de pseudo châtiment pendant la litanie et ensuite euh, sacro -Saint, cinq, une unité de 5 Sacro-Saintes. Nous avons en attaque rapide 5 Dominions Full Bolter Storm, 5 Seraphim Full Pistolet Lance Flamme et 10 Éphirim avec leur Pénon de Zéphirim. Ensuite nous avons en soutien un Castigator et deux unités de 5 rétributors. Et pour transporter tout ça, un petit Rhino. Donc, en secondaire j'ai pris uniquement un secondaire de sort de Bataille, donc celui qui permet de gagner des points en fonction de, euh, des dés de fois. Ensuite, défendre le Sanctuaire où je choisis un objectif No Man's Land que je dois défendre pour 3 points à la fin de chaque tour. Et les actions à faire sur les objectifs. Donc, soit 5 points si c'est dans le No Man's Land ou 1 point si c'est dans mon objet, dans, dans ma zone. Présentation du scénario. On va jouer le scénario 12. Format Strike Force, renverser leurs icônes. 5 objectifs sur la table. Pour marquer du primaire. il faut contrôler 1, 2 et plus que son adversaire. Pour les 4, 8... Et 12 points et le secondaire, euh, enfin le primaire bis euh, consiste à poser des bombes, euh, on peut faire une action pour, de poser une bombe à, à la fin d'une phase de mouvement en étant dans le territoire ennemi et à la fin de la partie on marque 4 points de victoire pour chaque bombe qui est encore en place. La particularité, c'est que là, on peut faire aussi une action de désamorçage de bombes avec toujours un petit avantage quand on est objectif sécure. Voilà pour, euh, pour le scénario. Ensuite, au niveau de la table de jeu, vous allez avoir des ruines. Il euh, y en a beaucoup qu'on considère en full occultant. Donc, les fenêtres sont fermées à tous les étages. Il n'y a pas de ligne de vue. Ensuite, on a des blocs de conteneurs classiques, hein, euh, règles de conteneurs. On, on retrouve deux ruines, euh, pas de ruines, pardon, on retrouve deux cratères ici, et on retrouve deux forêts, les forêts qui mettent un malus à la touche, hein. et, euh, et pour les quatre décors qui sont là, qui mettent un malus au mouvement, euh, voilà pour la table de jeu, on joue sur un tapis de la gamme Crank Wargame, les amis, vous avez les liens d'affiliation dans la description de la vidéo, les décors nous sont fournis par My c'est pareil, vous avez les liens d'affiliation, et vous avez un code promo de moins 10%, les amis, et euh, pour ce qui est des figurines, euh, les belles armées sont fournis aussi grâce à l'excellent code promotionnel de MyObiPlace qui donne moins 20% sur tout l'achat de vos figurines. C'est incroyable et c'est encore une fois dans la description. On va passer très rapidement euh, au, au G de D et surtout au déploiement. Euh, on, allez, on se retrouve directement après les déploiements. Et c'est donc parti pour la présentation des déploiements. J'ai gagné le D, c'est donc... Euh, J'ai laissé Sylvain passer en défenseur, il a choisi son côté et a fait une première pause. Euh, et ensuite, bah, on, a, on a enchaîné hein, comme le veut les règles du jeu. Alors, au niveau du déploiement... Nécron comme vous voyez ici euh, j'ai mes deux avions qui sont euh, dans le coin de table j'ai mon roi qui est ici euh, j'ai fait le choix de ne pas le mettre là euh, parce qu'en gros euh, parce qu'en gros ça allait un me bloquer pour ce que je voulais faire et deux, il a quand même une belle ligne de vue et il pouvait potentiellement mettre un, un rhino et avec son rhino il a un mouvement d'avant-garde, il peut descendre advance de 6, plus il a un plus 1 l'advance etc donc ça, ça, ça, ça donnait de toute façon le roi assez facilement sur un gros pruneau de, sur une grosse salve de, de fuseur donc, j'ai décidé de le mettre ici. Euh, voilà. Ensuite, derrière, on, sous le décor, on a le pack de 6 destroyers. On a les immortels euh, devant. On a le chronomancer qui est dans l'aura d'un attention messire. La barge qui est dans l'aura aussi. On a euh, des à chaque fois hein, a, se sont dispersés. Donc, à chaque fois, il y a trois scarabs, trois motos, trois scarabs, trois motos, trois scarabs, trois motos. Vous avez bien compris la manœuvre hein. c'est d'avoir de la ressource à envoyer euh, sur plusieurs tours sur les objectifs du centre. Et ensuite, il y a un côté où j'ai mis le. Le Ctan et les, euh, les destroyers ophidiens et il y a un autre côté où j'ai mis euh, le pack de 4 destroyers, juste ici. Et on a fait globalement le tour pour le déploiement euh, Necron. On va passer maintenant à la présentation du déploiement euh, des sœurs de bataille. Je suis plus en mode camouflage défense. Donc j'ai mon Reno ici qui va essayer de faire la manœuvre, de prendre ce parti, cette partie de table là dès le début, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Ici, nous avons euh, une troupe de 5 heures de bataille qui va rester jusqu'à la fin de la partie sur ce petit euh, objectif. Celestine qui est planquée pour le moment parce que j'attends de voir ce que va faire les nécrons avec les mouvements pré game J'ai pas, euh, pas envie de la mettre en danger dès le départ. Ici, nous avons des rétributeurs qui va essayer d'avancer euh, et de tirer sur tout ce qui va s'approcher un peu trop près en faisant attention aussi aux, aux distances, notamment avec le Ktan qui est un petit peu... Euh, Infernal. Nous avons euh, notre Morvenval qui est là un peu en milieu de table. C'est c'est pour essayer de cibler toutes ces petites euh, figurines nécrons qui vont s'approcher. Le but c'est d'essayer de faire mal sans trop s'approcher. Ici on a les Éphirim qui vont essayer de prendre position sur le sanctuaire dès le départ et de le garder le maximum le plus longtemps possible pour engranger le plus de points. Là, nous avons notre Castigator qui est en fond de map, qui va, euh, dès qu'il va avoir une ligne de vue, il va tirer, de toute façon, il hein, n'y a pas de choix. a euh, 72 postes, je peux tirer euh, jusque sur la table euh, à côté. Et euh, donc, il y a de quoi faire. Voilà. Et les novices qui sont planqués là aussi, qui vont euh, se déplacer tranquillement, en fait. On va essayer de tranquillement se déplacer sur la table sans, euh, sans se mettre en danger. On va... On va essayer de temporiser au maximum. Et d'ailleurs ici j'ai mes sacro aussi qui sont un petit peu en bodyguard quand même dans la forêt. Euh, parce que c'est toujours joli des sacro dans la forêt j'ai d'initiative, j'ai le dé blanc, tu as euh, le noir. dé noir, c'est parti, c'est un 3 pour moi, c'est un 4, c'est donc toi qui va commencer la partie, avant ça j'ai un mouvement d'avant-garde euh, je ne l'ai pas précisé, on l'a pas précisé d'ailleurs hein, mais côté sœur de bataille tu as choisi le plus un en mouvement plus un à l'advance ouais. euh, ouais. en ordre, en, ordre de, en rite sacré et moi alors au niveau des protocoles je vous rappelle hein, une nouvelle, nouvelle mécanique de la data slate j'ai un protocole qui est actif pour toute la partie euh, je choisis le plus un en mouvement où l'action étire donc ça après je choisis lequel des deux directives au début de mon round de bataille. Mais le plus en mouvement est actif sur toute la partie. Enfin, le plus un mouvement, l'action, Allez, je fais mes mouvements de pré-game, et après, on attaque directement le tourin de Sylvain alors au niveau des mouvements pré game on a les destroyers qui se sont décalés un peu puisqu'on a bien compris que la manœuvre de Sylvain était de venir les salver, de, de venir positionner du, du, du fuseur ici, j'ai aussi pris soin euh, qu'ils soient obligés de s'exposer avec les rétributeurs qui sont là pour cibler cette unité là, donc pour la, la, la manœuvre ici technique hein, c'est qu'ils ne puissent pas en fait euh, juste se décaler ici pour tirer sur cette unité là euh, parce qu'il ne sera pas à portée mais qu'il soit bien obligé de passer de l'autre côté du décor et donc d'exposer cette unité, donc d'avoir un trade de ressources à gérer. Euh, voilà pour le positionnement de eux. Ensuite, j'ai avancé un petit peu ici, j'ai bougé là-bas, j'ai bougé la, la, la console de commandement euh, pour anticiper déjà des lignes de vue potentiellement sur cet axe-là et potentiellement sur cet axe-là. Euh, le roi, il a genre dynastique, il n'a pas donc de, de, de bonus de, de, de cette dynastie custom. Euh, ensuite, les deux avions, j'ai juste fait pivoter celui-ci de façon à ce qu'en plus, il, il puisse faire après un jump ici. Euh, voilà. Et après ici, j'ai un petit peu avancé dans la mesure où pour l'instant, il n'y a pas grand-chose ici donc je suis relativement safe au niveau des lignes de vue là ça s'est collé un petit peu j'étais euh, j'avais deux pouces à gratter en gros en dehors de ma zone de déploiement le chronomancer il est dans l'aura d'attention messire de 1 2 et de 3 unités et surtout euh, il est apporté pour filer la 5 plus invulnérable à tout le monde même à même à ce, cette figurine là donc euh, donc voilà c'est comme ça j'ai de la latitude pour ça sylvain de son côté a fait un move de pregame aussi il a avancé euh, ce bon vieux rhino à charger de rétributor et on a fait le tour globalement, on va attaquer le T1. Alors donc phase de commande du tour 1, on regagne un PC chacun. Euh, je gagne des dés de fois. Donc un des de fois pour mon début de tour et un des deux fois pour mon trait de seigneur de guerre. Il sera un joli 6 et un 4. Ensuite. Euh, Morvenval va bah, s'auto-buffer pour full relance des touches et des blesses au tir et au corps à corps. Et je vais tenter la litanie de la Dogmata sur les sacro pour le plus une attaque. Ça passe bah Nécron j'ai des protocoles à jouer et bah tout simplement je vais activer mon protocole que j'avais calé, hein, c'est euh, le fait que toute mon armée soit considérée à couvert et je vais utiliser cette directive là hein, donc euh, euh, j'aurais pu choisir euh, l'Overwatch à 5+, ou alors le fait de pouvoir préparer ma défense, mais là ça n'a pas grand intérêt, par contre je vais mettre tout le monde à couvert ça servira pas sur les rétributeurs qui ignorent les couverts, mais potentiellement sur les autres tirs ça peut être utile euh, donc évidemment les agents dynastiques, le roi et le chtan n'en bénéficient pas tout le reste de l'armée en bénéficie et, euh, et puis euh, voilà et maintenant l'âme place est à la phase de mouvement T1 des Sœurs de Bataille, on se retrouve une fois que c'est fait. Fin de la phase de mouvement du T1 des Sœurs de Bataille, qu'est-ce qui s'est passé Alors donc j'ai déplacé le Castigator pour qu'il soit à vue du Roi Silencieux afin de lui balancer un bon petit obus. Ensuite ici j'ai fait avancer auto avec son joyeux i 6 la qui a couru, à la fait des ronds sur place afin d'utiliser un dé surtout. Euh, ici j'ai pu faire avancer auto là, avec mon deuxième dé de foi qui était un 4 donc les rétributors afin qu'elle soit à mi portée de fuseur de okay. cette unité. J'ai fait avancer les dominions pour qu'elles soient sur l'objectif et voilà pour ce quart de table. De l'autre côté de la table j'ai déplacé les éphirimes afin qu'elles commencent à faire l'action sur l'objectif le... pour essayer d'avoir 5 points et surtout euh, défendre le sanctuaire. J'ai fait avancer les exornais parangons que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, mais qui sont là pour faire la... Et en plus, c'est dommage parce que c'est grâce à elles que je vais gagner la partie. Ah, et, euh... <rire> et qui sont mis à portée de multifuseurs des motos nécrons qui sont cachés derrière ces jolis petits euh, containers. Voilà, voilà. Bon, pas grand-chose au milieu. Pour l'instant, j'attends. Au milieu, je temporise. Et oui, et aussi, ici, elles ont commencé aussi l'action de sol sacré sur cet objectif, cette petite unité des squats de 5 sortes de bataille. Alors c'est parti pour la phase de tir, on commence par Morvenval qui est limité dans ses lignes de vue et qui va envoyer ses pruneaux dans mes destroyers J'utilise pas de point de commandement hein, pour leur mettre à moins 1 la blesse, ils vont mourir mais c'est la vie Donc elle elle touche à deux la petite Elle est contente, tu l'avais auto-buffée parce qu'elle met mettre de chapitres, ça marche C'est de l'an du 5 pour moi, donc tu vas blesser à, à, à 3 pour les noirs et à 4 pour les bolteurs lourds non, c'est force c'est un Fidelis Ah, c'est un, un bolter lourd Fidélis. Ok, donc, donc sur du 3. Bolter, super lourd. Sur du 3, monsieur. Non, La petite relance de... du valeureux. Ça, c'est PA-1, ton bolteur lourd. C'est PA-1. Donc, du coup, comme je suis à couvert, euh, bah, c'est sur du 3, il n'y a pas de PA, du coup, là-dessus. Du coup, j'en ai un qui meurt, c'est 2 flats. Et ça, c'est PA combien PA-2. Ok, c'est sur du 4. Et c'est combien de flats Vas-y, un premier des 6, savoir si t'en tues un. Oui t'en tues un, un deuxième D6, savoir si t'en tues un Morvenval elle va tuer trois destroyers elle toute seule. Voilà c'est fait, donc Morvenval elle a arraché trois destroyers. T'es content d'avoir positionné tes fuseurs Ok, et bah du coup bah je vais enlever trois destroyers. et puis après on fait la salve de fuse. Ok et les fuseurs vont activer, pas de chérubin du coup. On verra. Non mais ah ouais c'est après Ok ça marche. C'est parti, donc sur du 3. Oui, ça va le faire je pense, t'as le droit. Tu utilises sa petite reroll ou pas? Ouais ça Allez, ça mange pas de pain. Oui c'est bon, et maintenant tu blesses sur du 3, et j'ai pas de sauvegarde, c'est D6 plus euh, 2, donc allez, c'est oh, bon, mince. il est dead, et ça automatiquement ça tue mon petit Plasma site Premier sang de la partie, ça a été très bref, ça a été très rapide, euh, on continue la salve. Au passage, Sylvain récupère un petit dé de fois et c'est un 5, un, un joli 5 qui fait plaisir. Continue la phase de tir et les euh, les, euh, parangons. les parangons tirent sur les tomblades. Tu as 6 tirs de fuseurs qui sont en noir et 6 tirs de grenades qui sont en blanc. Voilà. Tu as moins 1 à la touche parce que je suis une blade et je te connais moins 1 à la touche naturellement. Vas-y, donc on est sur du 4, monsieur. Ok, donc les fuseurs blessent sur du 3 et ton lance-grenade c'est force 6 aussi, je crois. Hein. Ouais. Donc sur du 3, tout, est, tout blesse sur du 3 maintenant. Et une relance. Ouais, la petite relance qui va bien. Ok, ça c'est de l'APA. Moins 4. Euh, j'ai une save euh, de, 3, de 4 qui passe à 3 avec le couvert. Euh, donc euh, j'ai pas de sauvegarde là-dessus. Euh, ça, euh, ça, ça fait 4 des 6. Fais l'une par une. Parce que si tu fais un as, tu peux te rater. 5. Ok, ça en tue une. Ça en tue deux. Ça en tue trois. Et ça, en tue 4. Bah, en même il y en temps, il n'y en, en a que 3. <rire> J'ai tué, tué. Voilà, elles même. sont vraiment mortes. Donc, du coup, il m'arrache aussi les blades. Et ensuite, le dernier tir, c'est le Castigator qui va tirer sur le Roi Silencieux. C'est parti. Ça fait des 6 tirs, monsieur. Eh ben, on est sur un gros 6 tirs. Euh, sachant que tu tires quand même à travers la forêt. Hein, donc, tu auras quand même le moins 1 à la touche. Tu passeras de... de CT de 3 à une CT4, mon bon monsieur. Ça touche sur du 4+. 2. De... Ok, as une, euh, et tu vas blesser sur du 3, oui, ça blesse à 3+, plus. les deux passes, PA-3, j'ai de l'invue à 4+, plus de mon côté, j'en rate une, et donc tu vas pouvoir, c'est déc... combien de damage euh, C'est 3. 3 damage, je vais donc perdre 3 PV sur un menhir, et ce qui nous clôture la phase de tir. Fin de la phase de tir, côté des Sœurs de Bataille. Donc, vous avez bien vu, hein, j'ai perdu un pack de Destroyer, 3 PV sur un menhir et un pack de Tomblades juste là-bas. Et euh, on arrive donc à la fin du tour 1 des Sœurs de Bataille. Au niveau scoring, tu vas mettre un point puisque euh, tu as utilisé 2 des de Miracle. Donc, ça, ça fait plaisir. Et ensuite, tu as commencé l'action, mais ça, tu la scoreras qu'à la phase de commandement. Ok, et ensuite... 3 points de secondaire parce que je commence par contre à défendre le sanctuaire, c'est la fin de la phase de tout. Ok, donc ça euh, tu as commencé à, à défendre le sanctuaire, donc ce qui fait que tu mets euh, 3 points sur ça, plus un point avec tes dés de miracle, tu mets donc 4 points à la fin de ton premier tour, on est d'accord On est ouais, d'accord Et on est en attente du tour 1 de l'écran, c'est parti Début de tour 1, dès je suis à 4 points 4.com, je passe à 5. Euh, je suis toujours sous le protocole de couvert, hein, mais qui n'a plus d'utilité maintenant sur le tour 1. Et ensuite, euh, bah, j'ai des aptitudes, le plus un hit avec mon roi silencieux, avec ma barge, je vous montre immédiatement à qui je donne tout ça. Alors, le Roi, plus un hit euh, deux fois sur les deux avions. Et euh, la Barge, ici, plus un hit sur les motos qui sont juste ici. Le chronomancer va donner sa 5 plus invulnérable aux trois petits Scarab qui sont juste là. Allez, euh, c'est parti Allez, phase de mouvement terminée pour les nécrons. On a, euh, à la fin de la phase de mouvement, cette unité-là... Qui va faire son action de machinerie ici, ça c'est fait. Euh, ensuite, au début de la phase de, de mouvement, j'ai utilisé un PC. Je suis donc passé de 5 à 4 points com et j'ai renvoyé les destroyers ophidiens dans les ombres, ils reviendront à la prochaine phase de renfort voilà pour ça, ici donc eux ceux qui sont sous 5 plus invulnérables, il y en a un qui a posé sa papate. et après j'ai fait tirer un petit cordon pour avoir une figurine derrière euh, notre ami qui est ici, il est toujours dans l'aura d'attention messire de ces unités là, ici ça n'a pas bougé et ensuite j'ai déporté euh, mes, mes unités ici, vous voyez qu'il y a un avion qui a disparu parce qu'en fait euh, pas du tout intéressant de le placer donc du coup j'ai un avion qui est sorti de la table, l'autre est venu là et globalement je me suis déplacé ici, on va s'occuper de salver ça il faut que je la joue finement pour que ça soit euh, une, une figurine noble qui, qui finisse euh, l'unité, donc soit de elle, soit du Rhino, mais à voir euh, et en tout état de cause on arrive sur la phase de ctan globalement j'ai deux pouvoirs le premier qui consiste à faire euh, des trois mortels à trois unités à 24 pouces donc là bah, j'ai euh, les euh, Zephyrims c'est les éphyrims ou c'est les... C'est les éphyrims. J'ai les sœurs les... Les... Les classiques et le pack de... Sang... De L. Voilà, j'ai L. Les sacro, les sacro saintes Donc en gros, ce qui se passe, c'est que euh, c'est sur du 3 ⁇ je mets des 3 blessures mortelles à 3 unités, donc on pense par les sacro saintes Sur du 3 ⁇ oui, les sacro prennent des 3 mortelles, elles en prennent 3. Attends, un un PC. PC, un PC, donc Sylvain utilise un stratagème pour euh, avoir un film no pain sur les blessures mortelles. C'est sur du 4, c'est beau Hey, c'était rondement investi, j ai... J ai donc tu prends 3, <rire> j'ai fait 4 avec 3D, tu prends 3 blessures mortelles là-dedans, ensuite sur les petites troupailles ici, sur un 3+, ça passe, des 3 blessures mortelles, ça fait une blessure mortelle sur les petits objectifs sécures et sur les éphirimes, sur du 3+, ça passe et un gros, et eh bien encore 3 blessures mortelles sur les éphirimes, ça c'était propre. Donc le deuxième sort va partir ici puisque le sort c'est l'unité visible la plus proche et donc c'est celle-ci qui est la plus proche. Euh, ils, elles sont euh, Bah de toute façon non c'est sur un, un Sur un 3, le sort il passe, oui Et donc tu prends euh, 3 blessures mortelles, tu as encore 3 lourds fill no Pain, est-ce que tu vas nous faire la même non, tu en prends qu'une Donc du coup ça retue euh, une sacro-sainte Ça fait plaisir euh, Il a balancé de la mortelle euh, le c'tan Il s'est fait plaisir, ça, quand ça commence comme ça avec le c'tan J'avoue que c'est un peu jouissif Parce que j'ai l'habitude de le voir se craquer complet Et là c'est pas le cas Donc ça c'est cool euh, Voilà pour le c'tan et je vais immédiatement passer à ma phase de tir. Alors ici pour la jouer finement hein, dans, dans le cadre de la réussite de mon secondaire qui consiste à tuer une unité avec une unité noble, je vais activer cette unité en premier et euh, ayant une crainte de salver l'unité d'un coup, ce que je vais faire c'est qu'il y en a un qui ne va pas tirer, je vais en faire tirer que deux. Donc ça fait 18 tirs qui vont tirer, ça fait 12 tirs au lieu de 18, il y en a un qui ne tire pas. Et, euh, et donc ce que je vais faire, ah, bah si je suis con, il y a lui Tiens, bah, si. lui va tirer sur le rhino, et les deux là vont tirer là-dedans. Voilà. Euh, donc je vais te toucher sur du. Ah, je, je vais même en faire tirer deux sur le Rhino et un seul là-dedans. Donc je vais mettre 6 tirs uniquement dans les petites 6 Donc je vais te toucher sur du 2, hein, que je vous rappelle, j'avais passé le My Will Be Done. Et après, je vais te blesser sur du 3, c'est de la force 5. Et bah voilà, heureusement que j'en ai pas fait tirer 2. Donc tu as. Euh, J'ai pas de PA, tu as 6 save à 3. T'évites de toutes les faire mourir, s'il te plaît Ça m'embêterait. Ah il a essayé de toutes les faire mourir, je l'ai vu, t'as pas tout jet pour toutes les faire mourir Non donc il y en a 4 qui meurent, donc ça c'est cool Et après il y a les deux autres tirs, donc il y a 12 tirs qui vont partir dans le rhino Et, et j'ai réussi à faire 2 PV sur le rhino, euh, ça ça fait plaisir, euh, et on continue Allez la petite barge qui va envoyer ses pruneaux, elle elle touche sur du 2 euh, Bon voilà elle s'est gavée, et elle blesse sur du 2 Ok, j'avais oublié qu'il y avait les 6 qui explosaient là-dessus, mais c'est pas grave. Donc tiens, tiens, commence par les canons gosses, puisque ça c'est PA-3. Donc t'as de, de la save à 5 dessus. Ok bah ça, tue la dernière, ça tue la dernière petite qui était là et du coup ça permet de marquer le petit point qui va bien euh, Voilà pour ça et ensuite au niveau des tirs bah je vais utiliser le châssis qui est là il va tout mettre dans le rhino Et après le roi il a un pilier seulement qui est en ligne de vue du rhino Donc on va mettre toutes les armes dans le rhino On va juste quand même filmer le, le tir de, de papa qui est là pour vous montrer que c'est quand même pas mal ce châssis Alors ici c'est parti donc c'est sur du 2 Full reroll puisque euh, ça fait plaisir, bam, bam, bam, euh, et il y a un As ici, ok, pas mal, double As, reroll doublasse. ok, alors ici, donc ça c'est les gros tirs qui font des 3 plus 3, ils passent, j'ai un 6 qui génère deux touches supplémentaires puisque c'est du Tesla, Regardez les dés de couleur, ça c'est bon, c'est du Tesla, mais c'est du super Tesla, c'est Force 7, donc on est sur de la l'Endurance 7, là on est sur du 4+, plus ici, il n'y a pas de PA, donc il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 qui passent sans PA, et là c'est de la Force 12, donc c'est sur du 3+, plus ici, et euh, ça c'est plutôt propre, là-dessus c'est de la PA-4, il, je... il faut juste que je confirme, PA-4, et là il n'y a pas de PA. Euh, ok, ici donc sur la PA, c'est bien de la PA-4, c'est parti, donc ça, tu me l'as fait tomber à PA-3, ça te fait que t'as une save à 6 ⁇ S'il y a un 6 qui passe. Ça... Pop, pop, pop. Ah oui, vas-y. vais claquer un PC. Ah. Et utiliser un dé de fois. Ah. Comme ça, ça peut être un dé de fois d'ailleurs. Yes. Je claque, le 5, parce a pas... ouais. je claque le 5. Ouais. En fait, je claque un PC surtout. Ouais. Et j'utilise un dé qui fait que ce 5 devient un 6. OK. Donc ça ça passe, du coup tu as un des tu en as 3 un des 3, ça fait ça fait 5 damage qui passe là-dessus et après tu as ça en sauvegarde sans perdre. Oh punaise. Ça fait 3 PV en plus, on en avait passé 5 et 3, ça fait 8, tu avais déjà perdu 2 PV, je pense que ton rhino est mort. est Yes. Est-ce qu'il explose Ça ferait plaisir. Casser. Ah il explose pas. Le Rhino est dead. Ok, fin de la phase de tir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes petits. Euh, mes petits. Euh, mes, petits euh, mes petits scarabées ici. Euh, je vais les envoyer. Et du coup, mes petites, mes petites araignées elles vont, pouvoir, elles vont pouvoir taper. Il y a 4 taquets par araignée. Euh, et on va taper dans ces petites euh, sœurs. Ça fait 12 taquets. Je rappelle que les 6 blessent automatiquement la cible. Et après, c'est de la force 3 sur de l'an du 3. On est sur du 4. Et eh ben tiens, tu as trois sauvegardes sans pénétration d'armure, sur du 3+, plus qui fait plaisir. Oh, pas... oh les araignées les plus énervées de la, de la galaxie, triplasse à la sauvegarde. Euh, on est donc sur trois euh, sur petites sœurs qui meurent. La riposte des, la, la des ce sœurs. Sur du 4. Ah ouais, okay, c'est de la... des dominions. Ah ouais ouais, elles ça sont ça. pas ouf au corps à corps. Yes, en oh, du 3. 3. en du 3, sur, sur du, du 4. 4. Eh bah tiens, eh bah tiens deux save, tu t'as pas de PA, hein Non. Euh, deux save à 6, bah, je perds 2 PV sur un, inspect, sur, un, sur un socle. Fin de la phase de charge, pardon, fin de la phase de color accord de combat, et on passe à la phase de morale. Ici, on a les sacro-saintes qui ont perdu trois copines, c'est ça 4 Ok, et donc euh, oh, ça ouais, ouais, un ouais, utilise un des fois Ouais, j'utilise un 3. Ok. Morale automatique. Morale automatique, donc ça c'est fait. Euh, ensuite, ici, tu en as perdu une dans ce pack-là. Ouais. C'est bon, t'es safe, et dans le pack de Zephyrim, t'en as perdu 3, t'as un commandement à combien, à 8 À 9 avec les Zephyrim avec Ok, donc du coup pas de test de com, et après là-bas t'en as perdu 3, et t'as un commandement de 8 sur un 6, ça rate. Attention, attention, le suspense Eh non Eh non, c'est bon, tous les tests de co sont réussis, et on arrive à la fin de mon tour. Fin de mon tour, côté des euh, Necrons, alors je vais mettre euh, 4 points sur euh, les, les, les, les machines antiques, Puisque j'ai fait l'objectif ici, je vais mettre 3 points sur le trésor des Éons, puisque je tiens 2 objectifs sur les 3. Et euh, je mets 3 points, puisque le noble qui est ici a tué euh, l'unité de rétributeur qui était là. Euh, donc on est bon, et, euh, et on arrive au tour 2 des sœurs de bataille. Donc, phase de commandement tour 2, donc j'ai gagné 8 points en primaire en ayant 2 objectifs. J'ai gagné 6 points en secondaire au niveau du sol sacré pour avoir fait l'action sur cet objectif-là qui m'a apporté 1 point, sur cet objectif-là qui m'a apporté 5 points. Donc en phase de commandement, nous avons Morvenval qui va encore se buffer elle-même et faire mal à l'adversaire. Au niveau des protocoles côté euh, guerrier nécron, les euh, côté nécron tire. J'avais initialement sur mon petit calpin inscrit le fait euh, d'ignorer les couverts euh, à mi-portée et euh, je l'ai échangé du coup grâce à l'aptitude, la, euh, grâce au trait de seigneur de guerre de euh, de mon ami le roi silencieux. Et ce que j'ai fait c'est que je passais le plus, je vais regagner un PV supplémentaire sur mon living métal, enfin, cette doctrine là et cette directive là. Donc euh, pour regagner des PV supplémentaires et on va laisser Maintenant, Sylvain attaquer ses moves, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de phase de mouvement du T2 des Sœurs de Bataille, Sylvain, dis-nous tout ce qui se prépare du côté de l'Imperium. Alors l'Imperium va détruire les Xenos. Donc ici, nous avons euh, les deux dominions qui se sont désengagés et Célestine qui est arrivée à, sa pla à leur place afin de pouvoir allumer au, au... au, au lance-flammes scarabes et ensuite charger les motos si elles survivent. Entre temps, nous avons les rétributors qui ont avancé pour essayer de se mettre un petit peu au centre de table. Ça mange pas de pain. On va essayer d'allumer un peu le C'tan et les araignées euh, impériales. Euh, pardon excusez-moi. Oh qu'est-ce que je dis comme hérésie. Ouais, pas mal, pas mal. Ok, ok. Et, okay ça... <rire> je ah là là, mince. Ça y est, je, je, je commence à sombrer. Et nous avons là-bas euh, les exorner parangons qui se sont déplacés afin d'avoir une ligne de vue aussi sur les araignées et sur le C'tan. Euh, Morvenval qui essaye aussi d'avoir des lignes de vue euh, sur euh, la... le, le vaisseau spatial, on verra bien, <rire> sur Star Trek, l'Enterprise, on va le détruire. Voilà, voilà, on va bien voir, on va tirer, on va voir et, et, et ce qui se passe. Allez, phase de tir. C'est parti pour la phase de tir, C'est Célestine qui envoie son coup de lance-flamme dans les araignées, ça part sur un D6, touche auto, ça nous en fait 3, c'est de la force 6, tu vas me blesser sur du 2, et attention, et il et, et, et, y a tout qui passe, c'est de la PA-2, j'ai donc pas de sauvegarde, et euh, c'est un damage, un donc tu me tues, il euh, y a un socle là, qui a perdu 2 PV, tu le tues, et après il y en a un autre qui perd 1 PV. La honest juste derrière On voit sa petite salve de bolter, là dedans, c'est parti, sur du 2. impeccable. Du 3. Oui, monsieur. Ok, c'est PA. Pas de PA. PA. J'ai donc une save A5 puisque je suis dans un couvert. C'est raté. C'est 2 damage. Euh, non, c'est du bolter hein C'est du bolter Je perds donc un deuxième PV sur ce petit socle-là. Bonne vieille Morven, elle va envoyer sa salve dans euh, l'avion euh, de l'hyperespace Tu t'étais buffé avec elle Ouais. Donc t'es en full reroll, c'est ça Ça. Donc tu as le moins 1 à la touche. Donc t'es sur du 3 plus reroll. C'est bien pratique. Pas tant que ça, donc ça c'est les deux gros pruneaux, non ça c'était le, le, les petits bolteurs le et ça c'est le gros pruneau J'ai de l'an du 6, donc euh, t'es noir c'est sur du 4 ouais. et ton blanc c'est sur du 3 oh, Full reroll bon. Les blesses aussi Les blesses aussi Ça c'est moche, euh, alors dis-moi, ça c'est PA PA 1 Je suis donc sur ma save à 3 qui passe save à 4 je prends donc 2 PV, ouais. nous sommes d'accord, et celle-ci P.A., euh, moins 2, moins je suis donc sur une save à 5, allez, on y croit Oui, c'est savé, j'ai donc perdu 2 PV sur mon bel avion. Toujours en face de tir des sœurs de bataille, le Castigator, il s'est mis en ligne de vue, des petites araignées qui sont juste là, et il va envoyer les gros pruneaux, vu que c'est des PV qui ont des sorts qui ont 4 PV, c'est plus intéressant d'envoyer les gros salves qui font du, du gros damage. D6 tirs, après c'est le D6 qui va donner la, la séquence, ok, 3 tirs. Euh, C'est parti, tu vas toucher sur du 3, il n'y a pas de malus d'aucune sorte Ok, il y en a deux qui touchent et tu vas me blesser sur du 2 Ok, euh, t'as une petite reroll de bless que tu ah, n'as pas oui, utilisé ah, On l'utilise <rire> Ok, Asrirollas, bienvenue dans la famille Et euh, celle-ci elle passe, CPA beaucoup trop euh, C'est combien de damage d 6 Bah vas-y, d 6 damage sur, euh, sur un socle Vas-tu tuer un socle Oui, un socle qui meurt on active les rétributeurs au centre de table, on a deux fuseurs qui vont partir dans les Blaze. donc c'est des fuseurs qui auront moins 1 à la touche, et on a deux fuseurs qui vont partir dans mes petits scarabs. N'oublions pas que eux ils ont la 5 plus invulnérable de mon chronomancer tout à l'heure. On envoie les 4 pruneaux qui touchent à 4 plus. Et on rappelle que t'es dans l'aura de Morvenval. T'as donc la reroll des as. C'est parti. Sur du 4 reroll des as. Y'a pas d'as, ok. Tu peux utiliser éventuellement ta reroll. Euh... Non, as... parce que tu vas blesser à 3. Vaut mieux que tu la gardes sur la blesse à 3. Ouais. Euh, donc, sur de la blesse à 3, mon bon monsieur. Reroll des 1. Reroll 1. Ok. Y'a tout qui passe. CP à moins 4. Euh, CP à moins 4. J'ai donc pas de sauvegarde. Et euh, c'est. Euh... Fais-les fais les un par un. Premier des 6. Ok, j'ai une moto qui meurt. Deuxième des 6. Fais-moi un as. Non, allez, un petit as Ah, il m'a tué, il m'a salvé les trois motos d'un coup de fuseur. C'est moche. On a les deux autres fuseurs qui partaient dans les petits Scarab. On est toujours sur, là, on est sur du 3, il n'y a, a plus le moins 1 pour le coup. Ok, c'est la fête. Et on est sur du 2. Ok, la roll, hop. Et donc, ça fait 4, 1 vue à 5 de mon côté. C'est parti. J'en réussi 2 et euh, tu vas pouvoir faire ton, ton D6 sur la première. Alors sur la première tu dois... sur la première, auras D6 plus 2 parce que tu es, à... es à courte. Euh... Là c'est sûr. Tu penses que tu es 12. Je vais utiliser mon 3. Ok. Ça, D6 plus Donc, 3 plus 2. Donc celui-ci ça le tue. Et après tu en as une deuxième. Tu peux faire ton D6. Là tu plus le plus 2. Un 2. Et tu as fait un 2. Donc tu m'enlèves 2 PV sur... Je vais les mettre sur ce socle là. Je vais utiliser mon cher Rubin et ça utilise son chérube Allez ça renvoie voilà. une... une petite salve dans ce, dans ce petit euh, scarabouille j'ai ma relance. Hein. Allez c'est parti, si tu l'as utilisé sur les blesses non Ah ok. Voilà. Ah oui c'est Morven, c'est Morven, ok. Deux save. Voilà. Pas de 2 ah, invus c'est ça invus à 5 ok, j'en reprends une, bah, euh, j'ai deux PV. Ah si si tu fais un as ça rate. Non, tu m'enlèves le deuxième socle. Ok. Il me reste quand même un socle dans cette unité qui est juste derrière, qui est tout caché, tout plein. Maintenant, on a nos amis, les parangons, qui vont tirer sur le temps. Ça envoie du fuseur. Et c'est parti On est sur du 3. Il n'y a pas de reroll. J'en fais une quand même, parce que c'est ma relance. Du ok, sueur. tu claques ta relance du sueur. Elle passe. Ok, et tu me blesses sur du 3. Et j'ai de l'invue à 4. Ok, allez, j'aimerais bien réussir 2 1,4, à 4, ça me ferait bien rire. Non, j'en réussis qu'une. Est-ce que tu vas me faire mes 3 PV Rien n'est moins sûr. Oui, tu fais 3 PV. Donc tu enlèves 3 PV à ta phase de tir sur le temps tu ne pourras pas faire plus sur ta phase de tir. Ok, fin de la phase de tir, du côté des sœurs de bataille, donc on a perdu deux scarabs ici, j'ai perdu euh, un scarab là-bas et j'ai perdu trois motos ici, c'est moche, tu m'as enlevé aussi deux PV sur mon châssis ici et, euh, et c'est tout, et là-dessus aussi tu m'as enlevé un scarabée et maintenant la phase de charge, c'est euh, cette bonne vieille sœur qui va aller dans euh, l'escarabée juste ici, pas de doublasse en gros. Ah, il va falloir. Charge à 3. Ouais, ah, si, je pense qu'elle passe. On va la mesurer, mais à mon avis, elle passe. Charge à 4, elle passe. Allez, la phase est validée. Du coup, euh, nos petites copines vont mettre leur taquet sur mes scarabs et on va voir si ça les tue. 2, donc c'est bon, ça me tue avec les BM. C'est bon, ça tue les sorts. T'as pas besoin de faire taper les petites, les petites cousines juste à côté. Ok, tu gagnes en plus un dé de fois, tu l'as jeté, ça fait un 5. Et, euh, et on arrive donc à la fin de ton tour. On fait le point niveau scoring. A la fin de ce tour 2, les Sœurs de Bataille mettent 3 euh, points de Sanctuaire puisqu'elles tiennent cet objectif-là. Et en plus de ça, elles mettent 1 point de dés de miracle puisque euh, Sylvain a utilisé 2 dés de miracle sur son tour. Euh, et on passe immédiatement au tour 2 des Nécrons pour 2 des Nécrons. Euh, je mets 4 points de primaire puisque je me suis fait salver mon pack de moto et je pensais vraiment pas qu'il allait mourir, ben, c'est comme ça. Donc que 4 points de primaire et après moi, je vais regagner mes PV avec mon Living Metal, euh, je vais passer mes aptitudes du Roi et euh, de la Barge et on se retrouve directement après ma phase de mouvement. Ok, fin de phase de mouvement côté nécron. alors qu'est-ce que j'ai fait L'avion qui est ici, c'était celui qui était à côté du roi, qui a le plus 1 hit, il est venu se poser au milieu. Le petit Scarab qui était là, c'était celui qui était derrière, il est venu mettre sa petite papade sur l'objectif, ce qui permettra de mettre des points de secondaire. Ensuite, ici, euh, le, lui, il a bénéficié d'un plus un à la touche et il, est, il est venu se positionner là. Euh, cet avion-là, il est arrivé des FEP et il est venu se positionner là. Euh, sont revenus des FEP aussi les trois destroyers Ophidiens qui sont venus se positionner. Là euh, d'ailleurs, en termes de ligne de vue, si je suis correct, le roi s'est avancé pour avoir aussi des lignes de vue sur les rétributeurs qui sont au centre de table. Euh, voilà. Euh, ensuite, ensuite, ensuite, qu'est-ce euh, que je fais donc ici? J'ai avancé un petit peu, eux, j'ai avancé mes, euh, mes cinq camarades qui ont prendre le 5 plus invulnérable du chronomancer. J'ai fait bouger mon temps ici pour qu'il sorte de son aura de la dogmata qui fait des mortels. Et surtout, ce qui est important, c'est que j'ai regagné un PV grâce au living metal et j'ai fait avancer mes deux scarabs pour en fait bloquer, pas me prendre, en fait une, de ne pas pouvoir me prendre une charge ici, donc ça veut dire qu'avec cette unité là, il va être obligé d'avancer, et de rester à 1 pouce euh, à la fin de sa phase de mouvement ce qui va permettre de garder cette unité à la distance parce que cette unité là m'embête un petit peu, j'ai pas trop de quoi la gérer, euh, voilà, j'ai fait globalement ici tous mes moves et je vais immédiatement faire euh, ma phase de Ctan. alors, à 24 pouces l'unité visible la plus proche c'est celle-ci donc sur un 3+, elle prend 3 mortels et sur un gros 6, elle prend des 3 plus 3, j'aimerais ah bien un beau 6, non c'est un 2 il se passe donc rien, ensuite cette unité là euh, sur un 1, 2 et 3 elles, elles prennent des 3 donc non elles ne prennent rien cette unité là elles sont 4 donc sur un 1, 2, 3, 4 elles prennent des 3 et et, et et et elles prennent donc ici ça prend des 3 mortal wounds sur l'objectif et bah ben, ça prend une mortelle et cette unité là il me faut tout sauf un 6 pour faire des 3 mortels Donc les éphyrines maintenant Des 3 mortels, 2 mortels sur les zéphirines Donc une mortelle ici et 2 mortels ici Et elles n'ont rien pris Alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un point de commandement Et je vais ignorer les covers sur Sainte Célestine Et c'est euh, cet avion là qui va commencer Qui va mettre full patate sur cette bonne vieille sainte 10 tirs de Tesla et 3 gros pruneaux de canon destructeur C'est parti, c'est sur du 3 Full blessure du 2 tu vas me faire ces sauvegardes-là en premier, s'il te plaît, tu n'as pas de PA. Légé est sur du 2. Un PV. Tac. 23. Il y a une morte. Il y a une morte. Ok. Une morte. Un petit PV. Mort, un PV. Ok, et ça, c'est PA moins -4. 4. La première. 1 vue 4 pour D3 plus 3, donc la deuxième Gemini meurt. un PC. Ok Je vais changer ce 3 en 4 points. Ok, ça marche Donc un PC pour utiliser... Et ça claque un D3, hein Ouais C'est ça Ok, donc celle-ci est sauvée Et t'as encore une 1 vue A4 à faire sur la Gemini Et ça tombe Ok, ça roule L'avion a fait full tir euh, Ça a tué une Gemini Mais c'est cool, ça l'a fait utiliser aussi son point de com Pour faire ses petites manœuvres psychédéliques euh, Si je tue l'autre Gemini, elle est considérée comme une unité l'autre Gemini euh, non, non, non c'est unité 3. C'est une unité, une, 3, en fait. une unité 3, ok, ça marche. Donc ici, cet avion-là a tiré, euh, je vais faire maintenant tirer le, euh, je vais faire tirer le roi d'ailleurs, on va faire tirer le roi en premier, il y a ces deux gros pruneaux qui vont partir dans Morvenval, puisque Morvenval n'est plus dans l'aura d'Attention Messire, et après il y a tous ces pruneaux euh, qui tirent à, à 24 pouces qui vont tirer euh, là-dedans, voilà, c'est parti pour les pruneaux. Alors, les deux gros tirs de Menir dans la Morven, ça touche sur du 2 et full riroll et euh, ça blesse sur du 2, euh, là, il n'y a pas de riroll qui y soit, il y a un petit As, vas-y, tu as une invue à 4 pour euh, 5 PV flat, puisque c'est 6 et que toi, tu les... Ré... Ah, non, non, non, c'est 3 PV flat, tu divises par 2, ouais, c'est 4 plus pour 3 PV. 3 PV. Ok, la, la, la bonne vieille Morven prend 3 PV, je prends, et ensuite, on a les petits tirs qui vont partir dans euh, les petites euh, rétributors. Et, et on a fait les dés le roi il lave les rétributeurs, bon il y avait, euh, il y avait quand même, euh, il y avait quand même une, une petite salve de tir assez conséquente donc rien de choquant jusque là ce qui me permet de mettre 3 points puisque du coup le roi a enlevé une unité, euh, ça ça fait plaisir c'est cool parce que ça va me permettre d'utiliser potentiellement lui pour continuer à salver dans, dans la Célestine parce que le plan c'était potentiellement d'activer le, les 3 points de destruction avec lui au tir et après charger mais là je vais pouvoir euh, tirer dans, dans Célestine donc papa qui est ici va tirer dans cette bonne vieille sainte, il y a euh, trois pruneaux de gauss Canon et il y a 4 pruneaux de bâton Tesla de l'espace. Je vais toucher sur du 2 ⁇ dans la synth. Et hop, les six proc une touche supplémentaire. Donc ça c'est bien, proc deux touches supplémentaires d'ailleurs, ici. Ok, et après c'est sur du 2, puisque ton endurance est, est de 3. Ok, donc ça ça ne passe pas, ça ça ne passe pas. Je rappelle que tu n'as pas de couvert sur cette unité, parce que j'ai utilisé mon PC. Ah, c'était un 2, pardon, excuse-moi. Oui, oui, je sais pas pourquoi. Ok. Ça, c'est PA-3. Donc, tu as en 4 plus 1 vue pour, pour, pour uh, D3 flat. Et d'ailleurs, tu vas prendre celle-ci en première. Ça, c'est PA-2 uh, et pour 2 flats. Oui, pour un 2. Oui, oui, vas-y. De toute façon, vas-y. Du... Donc, sur du 3 bam, elle est morte. Elle est morte. Et donc, après, tu peux ouais. tout, tout faire sur... Uh, ouais. Tout faire. Celle-ci, c'est sur du 4 et les blancs, c'est sur du 3. Du coup. Alors, les noirs sont sur du 4 pour D3 flat. Bon en fait t'as réussi, ah si, celle-ci t'as réussi les 4 du coup Ouais. Ok, ouais. et ça c'est pour des 3 flats, euh, je vais les faire une par une, voir si j'utilise une reroll la première fait une, la deuxième fait 3, ça fait 4 PV, elle a combien Elle a 6. Elle a six. allez la petite dernière, une, bah je vais utiliser un point de com et je vais la relancer, on y croit, ah oh là là, la sainte garce qui survit à 1 PV, quel, quel, quel désespoir et cet avion là qui n'a pas encore tiré Il va faire ses trois gros pruneaux dans Morven Et il va envoyer ses tirs de Tesla sur les trois petites Qui sont juste là-bas Notre ami l'avion enlève les petites sœurs qui étaient là Et sur Morven bah, je fais euh, sur 3D Il y a deux As qui passent à la blesse donc il n'y en a qu'une qui passe Et euh, Sylvain utilise un d deux fois pour passer une 4 plus un vœu Du coup je ne fais rien à cette bonne vieille Morven Et ce qui m'amène quasiment à la fin de ma phase de tir J'ai juste ces 5 euh, petits gars qui vont tirer Sur les, euh, les Paragons là, euh, bon je vais pas leur faire grand chose mais bon, j'ai plus que eux en cible et, euh, et puis on va très rapidement passer à ma phase de corps à corps Fin de ma phase de tir du coup Les Tesla ont enlevé un PV sur euh, une armure parangon euh, Bah globalement c'est pas trop mal euh, Un petit peu dommage d'avoir raté cette bonne vieille Germinae Cette bonne vieille Célestine à un PV euh, Du coup ça va me permettre, bah j'ai pas le choix hein. Ici je vais charger sur la Sainte euh, C'est parti La charge, c'est une charge à 9 Je prends, ah, j'archi prends Si tu veux vas-y, si tu veux contrecharger Fais-toi plaisir Allez c'est parti la barre, j'étais au corps à corps. On y va, euh, 4 attaques qui vont toucher sur euh, alors je précise hein, Sylvain a utilisé un PC pour Overwatch et a utilisé un 6 de dés de fois pour faire 6 touches Et à la blesse il, malheureusement il n'a rien fait Et ça a été sauvegardé Donc ici ça touche sur du 2 Il y a tout qui passe et ça blesse sur du 2 Et il n'y a pas tout qui blesse Mais c'est pas grave euh, T'es sur ton vue à 4 mon euh, bon monsieur je vais faire. Mmh. Combien de dégâts 2. Ah, de toute façon il te reste un PV, donc... Euh... Ouais, c'est bon, elle meurt. Ok, sur un de plus Oui Morven meurt et revient Avec les... Donc euh, la Morven est revenue, hein, elle revient à la fin de la phase, donc je ne peux pas piddin pour essayer de la recontacter puisqu'elle revient à la fin. Euh, et ce qui, qui m'amène à la fin de mon tour, je vous fais le débrief et le point scoring. Fin de tour de côté Nécron, euh, ça avance, hein, c'est quand même bien mis sur la gueule là, depuis le début de la partie. Euh, ce qui se passe, c'est que j'ai fait l'action euh, de... ma... des anciennes machineries sur cet objectif-là, donc je mets 4 points. Je tiens cet objectif-là avec le petit Scarab et avec cette unité-là, ce qui me permet de mettre 3 points sur le trésor des Éons. Le roi a enlevé euh, une unité de rétributor, il met donc 3 points. Lui a pété la Sainte Célestine au corps à corps, il met donc 4 points, je mets donc 7 points sur le code de combat. Et euh, point assez important c'est que euh, je lui ai éteint son primaire ici, ce qui va lui permettre de lui mettre que 4 points et de rattraper potentiellement le retard que j'ai sur ce euh, point de scoring. Voilà pour ça, on en est là et on passe au T3 des sœurs de bataille. Début du tour 3, donc je marque 4 points de primaire. Euh, phase de commandement, Morvenval va se buffer elle-même. Et oui, je suis passé à 4 points de co et euh, Tourop à 5. On se retrouve après les mouvements, des est sur de bataille Protocole au niveau du début du T3, hein, pour les nécrons je passe le plus un en force messieurs dames, voilà voilà. Alors fin de la phase de mouvement, j'ai déplacé un petit peu mon Castigator pour qu'il puisse avoir des lignes de vue avec ses bolters lourds sur les unités qui sont au milieu de la table. J'ai fait avancer les novices afin de pouvoir s'approcher de l'objectif pour pouvoir essayer, espérer en phase 4, euh, de faire mon action j'ai déplacé un petit peu Célestine parce qu'elle va essayer de faire aussi euh, des petites blagounettes entre les motos et euh, la barge et euh, mes euh, dominions aussi là bas, euh, bah, bloqués hein, les les, euh, les parangos sont bloqués donc je les ai mis en, en ligne de vue des troupes qui sont à l'arrière éductant euh, la dogmata est arrivée au milieu euh, de l'objectif elle a fait, euh, j'ai claqué un PC pour pouvoir réussir auto sa litanie qui a fait deux blessures mortelles sur les petits scarabs qui sont devant. Donc voilà, là, et j'ai fait popper aussi mes séraphines à 9 pouces de la barge. Et là, elles vont tirer euh, en arrivant pour un PC. Et 8 des 6 tirs dans l'avion parce que ça fait lever les yeux. On y va. Et... Ça blesse à 5, monsieur. Il y a 8 blesses qui passent. J'ai de la save à 3+, il n'a pas de PA. Je perds un lourd PV, messieurs, dames. Tac, la phase de tir des sœurs de bataille. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. Il y a du monde qui est en situation de, de bagarre. Qu'est-ce qui se passe On commence par où euh, On va commencer par les Bolter Storm Dominion. Il me reste plus qu'un qui vont tirer sur les motos. Mais ouais. je vais claquer deux PC Ouch. pour pouvoir faire des mortels sur les 6 à la touche. À la blesse ou à la touche À la touche. Ouais. Oh, ça, c'est moche. Et okay. j'utilise un 6 pour déjà faire une touche auto. Ok, donc il te reste 3 tirs après 3 tirs. Ok. 3 tirs et donc euh, t'as moins 1 pour me toucher donc c'est sur du 4. Donc du coup tu me mets deux mortels parce que tu as utilisé ce 6 là, donc voilà. ça ça me tue une moto et donc, ça c'est touche. deux touches et de l'APA. Euh, non c'est du bolter. Euh, non je touche maintenant, il faut que. je blaisse. Ah oui faut que tu blesses, pardon, oui c'est vrai, en du 5 sur du euh, sur du 5. 5. Ok, ah, voilà. rien. bon tu m'as tué une moto, je euh, vais en, en enlever une. La petite Chanoinesse, elle va utiliser son lance-flamme et toutes, toutes ses armes sur le, sur le Big Poppy. C'est parti, le lance-flamme D6, D6 D6 touche auto, D6. ça fait 4, c'est propre. Des BM Oui, des Choco BN. Tu as déjà 3 BM 3 BM et 2 save, il y a une PA ou pas euh, Pas de PA. Ok, 2 save à 3, c'est savé, donc j'ai pris 3 BM sur ma barge. Bien joué, euh, la Chanoinesse la mère Célestine qui envoie son lance-flamme dans les motos, ça fait des six touches, ça en fait 3, c'est de la force 6, c'est du gros lance-flamme, donc c'est sur du 3 à la blesse, il n'y en a qu'une qui passe, et CPA, Moins deux. Euh, je ne une save à 6 messieurs dames, Eh ben, tiens, trolling, Castigator va envoyer toute sa salve sur euh, la barge de commandement, euh, c'est parti, full patate, le, le gros D6 le gros D6. Allez, le gros D6. 4. Quatre. 4. Quatre. Sur du 4. Quatre... Euh, sur du le. Ah un, un autre. Tout ça. Donc il y 3 qui passent. Oui monsieur. Et on avance. On a 3 qui passent. Ok. Euh. C'est sur du 3. Oui. 3 save. PA moins beaucoup. Euh j'ai de la J'ai de la vue avec le patron. Hop, un vu à 4, je vois pas le troisième dé, je sais pas où il est. Un, il est là. Six. Ok, vas-y, t'en as une qui passe. C'est combien C'est 3 flats, je crois. Euh, C'est 3 flats. 3 ouais. flats, donc ça fait 2 flats. Il avait déjà perdu 3 PV, tu lui as enlevé son dé de PV, mais du coup, il lui reste, il a perdu 5 PV au total, l'animal. Et t'as les bolteurs lourds. Les bolteurs lourds. 9, tiens. 3 save. 3 save. Et PA-1, donc je suis sur du 4. Et j'en rate une, tu me refais perdre 1 PV, parce que un je réduit les dégâts de 1. Donc j'ai perdu 6 PV, il lui en reste 3. C'est showtime. La Morven qui se déclenche, elle envoie ses lance-missiles sur la barge et elle envoie euh, ses autres tirs là, son Volter, sur les petits Scarab. On commence par quoi Je commence par le lance-missile. Allez, lance-missile. Sur du 2, sur du 2, il faut le relance. C'est cadeau à là ou pas Non. Non. Euh, force 8, en du 6 sur du 3. Hop je relance pas nécessaire pas nécessaire et pour ma part c'est sur de la 4 plus 1 vue je vais utiliser un point de com et je vais te relancer celle-ci Et hey, non c'est dommage et c'est combien c'est d6, d6. vas-y envoie ton d6 non. ok le dé de dégâts de morvenval sur la barge c'est parti des 6 damage et ben ça fait 3 damage il me restait 3 pv euh, moins 2 il me reste 1 pv sur ma barge Ensuite, Morven enlève le petit socle de Scarab avec ses bolters. Et là, on va avoir une salve de lance flamme sur l'avion. On vous passe les jets de dés. On se retrouve juste ensuite. Les squads de lance flamme enlèvent euh, 3 PV supplémentaires sur l'avion. On a donc perdu 4 au total. Il lui reste 8 PV à cet animal. continue la phase de tir. Les armures parangon vont envoyer un tir full là-dedans et deux tirs full là-dedans. C'est parti. Mec. Ok, c'était efficace. J'ai perdu euh, 4 Easy mortels sur la manœuvre. Le dernier qui part dans l'octan, c'est parti. Les fuseurs, quelle couleur C'était en noir, de toute façon. De bon, toute façon, c'est réglé. Ok. Et en rendu 7. Donc celui-ci, c'est sur du 5. Celui-ci, le noir sur du 4. Donc tu es bon. Je te commence par euh, l'invue A4 sur le fuseur. Oui, elle est tankée. Et ça, c'est de la save A4. Non, je prends donc 1 PV sur mon... Co D3, D3 PV. D3 Ouais. Ah, putain, c'est du vrai lance-grenade. Vas-y, d 3. Oh, le coquin et, euh, et donc bim voilà j'ai perdu 5 pv total sur mon temps il lui en reste donc euh, 4 la Chanoinesse, euh, ici va charger ma petite barge n'est ce pas et ben bah, je vais euh, je vais hein. on, va, on va essayer de se la farcir euh, on va essayer de se la faire à l'overwatch il y a peu de chance mais bon avec un petit coup de un petit coup de chat, ça peut ça peut arriver donc euh, c'est parti d'autant que euh, on emporte le vent ok l'overwatch de papa ici c'est sur du 6 c'est pas mal, sachant que ça ça proc deux touches. Donc ici, ça passe ici. Et là c'est un canon gros qui passe. Donc on est là. Euh, en du 3 ouais, Non mais, mais je ne blesse que sur t'as une, une super transhumane. Donc je vais te blesser sur du 4, plus exclusivement. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du. Elle a combien de PV la petite euh, 5. Plus... Euh, c'est pas mal du tout je vais alors t'as force t as rendu 3 de toute façon non, mais il y a tout qui passe je suis bête là il y a tout c'est sur du 2 plus non non non elle a une physio ah oui pardon oui pardon excuse moi donc euh... Euh, 7 pv 7 ouais parce qu'elle a une oui. 7 pv euh... et elle a une 1 à 4 Un vue à 4, euh, vu à 4. ok et eh ben je vais utiliser un point de com et je vais tenter de te faire un 4 là dessus oui ça passe monsieur vas-y tu as euh, ça de sauvegarde ça c'est pa-2 ça c'est pa-3 donc es sur ton 1 à, à 4 en fait et, euh, Sylvain utilise un dé de miracle euh, de 5 pour caster la sauvegarde auto donc la save est passée et euh, ici c'est parti euh, c'est de l'un à 4 pour deux flat net elle prend 4 pv la petite et elle peut venir réussir sa charge au corps à corps et c'est parti alors, au niveau de la phase de close, hein, Célestine est au corps à corps avec euh, les Tomblades, euh, la bonne vieille Chanonesse au corps à corps avec la barge, nos amis euh, les ephirim avec l'avion, c'est plus les éphérimes, je, je confonds les noms, je suis ah, désolé, c'est Et euh, nos camarades, euh, les parangons avec les euh, camarades euh, canoptech, euh, je me mélange un peu. Et donc euh, c'est parti, on, on fait les taquets. Moi je ne vais pas utiliser deux points de com pour interrompre, puisqu'il va forcément commencer par taper avec la canoinesse pour essayer de me tuer la barge. Et après les autres, les autres unités vont sans doute mourir. Donc euh, on se retrouve pour les taquets euh, de la barge une fois que tout sera fait. C'est parti pour les cinq attaques des pétrons sonneuses. Sur du 2. Il n'y okay. a pas c'est beau. C'est de la force euh... 3 ou 4. Force 3. Eh ben c'est sûr du 6 pour me blesser, mon bon monsieur. Il okay. y en a une, il n'y a pas de PA. Ça y va 3. Monsieur, dame, c'est saver. La barge survit à 1 PV. Et donc, ici, euh, je n'arrive à enlever qu'un seul PV sur. Euh, non, j'enlève deux, donc il lui reste deux PV à la petite. Euh, donc, euh, ça c'est fait, hein, terminé au niveau du corps à corps. Euh, et ensuite, ici, j'ai perdu euh, au total 6 PV sur le châssis. Et là-bas, du côté du temps, euh, complètement. je me suis fait arracher euh, forcément mon, mon petit pack de Spectre, Les deux motos Tomb Blades sont tombées ici et sont donc décédées. Et on arrive à la fin du tour euh, 3 des Sœurs de Bataille donc fin du tour 3 côté des sœurs de bataille euh, Sylvain a utilisé du coup euh, 3 d de miracle sur son tour il met donc 2 points et euh, il tient son objectif sanctuaire il met donc 3 points supplémentaires là dessus euh, on est bon à ce niveau là et euh, bah, du coup moi je vais réussir avec la survie de ma barge à 1 PV je vais réussir à mettre 8 points de primaire au début de mon tour je vous propose qu'on passe immédiatement au tour 3 des nécrons. tour 3 côté nécron, je mets 8 points de primaire puisque j'ai deux objectifs je vais faire mes différentes aptitudes récupérer mes euh, métal vivants. Pour récupérer des PV à droite à gauche Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement Pour savoir ce qui s'est passé sur le champ de bataille Alors, phase de mouvement des Nécrons Globalement, l'avion qui était revenu des FEP Il est venu se mettre ici Il est dans l'aura du roi Le roi qui a lui-même avancé euh, pour euh, venir euh, rappeler 2-3 fondamentaux à, à nos amis qui se positionnent juste là. Notre amie qui est là à la barge à 2 PV, elle a désengagé, elle a senti que ça a pué du cul euh, de manière assez énervée. Les trois petits gars qui étaient cachés derrière sont, ont jailli tel euh, des hibou. Euh, voilà pour ça. Ensuite, sur le côté là, j'ai sorti mes scorpèques qui sont en 5 plus 1 vue grâce au Chrono Ils vont aller expliquer comment ça se passe avec nos camarades qui sont là. Le temps lui, s'est décalé euh, pour laisser passer. Le temps il s'est mis de profil comme ça tu sais. allez-y les gars c'est pas pour moi là donc euh, le temps il s'est mis de profil le petit guerrier il a avancé pour se cacher là et on a l'autre avion qui est venu ici euh, et qui va envoyer une petite salve là dedans euh, nonobstant le fait d'être heureux ça m'amène globalement à la fin de ma phase de mouvement, phase de du coup euh, qui va être plutôt euh, je l'espère plutôt sympathique c'est la troisième de la partie donc là ce que je vais faire c'est que là dedans unité visible la plus proche euh, sur du 3 plus ça fait trois mortels et sur du 6 ça fait euh, des trois 3 plus +3. et ben ça fait trois mortels flat sur les parangons warsuit ça c'est good et ensuite je vais choisir trois unités à 24 pouces donc je vais prendre euh, je vais prendre cette unité là Ici. Donc là, c'est tout sauf dieu 6 pour faire des 3 PV. Ça fait 6, donc je, ça ne passe pas. Euh, je vais prendre le... cette unité-ci. OK, donc tu auras 3 films no pain à faire ici, plus potentiellement, oui, plus un des 3 supplémentaires qui est 1. Donc ça fait 4 films no pain à faire pour eux. Et ensuite, dernière unité, c'est celle-ci euh, sur du... Ils sont plus que 4, je crois. Ils sont 5, donc c'est bon. Tout sauf un 6. Je fais des D3. Et ça fait 3 mortels euh, sur cette unité-là. Donc ici, tu as 4 filles no pain. Ici, il y, a, il reste, il y en a une à qui reste un PV, c'est ça Ouais. Une à un PV. Ici, il en reste deux Et après, là-bas, ça n'a rien fait. Je vais passer à ma phase de tir. Bon, bah là, globalement, hein, je vais envoyer des salves. Euh, je vais essayer d'enlever le maximum d'unités. Euh, ici, je vais utiliser un PC pour lui enlever sa sauvegarde de couvert et mettre euh, full patate là-dedans. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir, voir ce que ça a donné. Donc fin de ma phase de tir, globalement ce qui s'est passé, euh, j'ai réussi à enlever les 5 petites qui étaient là, qui fly, Morvenval est morte aussi, euh, j'ai enlevé 3 novices et 2 euh, dominions là-bas, ainsi que, ainsi que les petites aussi qui étaient ici qui tenait notamment son objectif sanctuaire. Donc ça c'est pratique. Euh, voilà, la phase de tir a été plutôt efficace. Mais bon, globalement c'était... Euh, euh, voilà, j'ai utilisé un point de com hein, comme prévu pour lui faire sauter la, la sauvegarde de couvert. Pour éviter qu'il ait une sauvegarde à deux sur mes tirs de Tesla. Voilà, pour ça, on arrive à la fin de ma phase de tir. Je passe immédiatement à ma phase de corps à corps. Euh, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les l'Escorpec là-bas. Je vais envoyer du monde ici. Je vais envoyer le roi. Euh, on y va. Là, on y va. On enfonce le clou. Alors c'est parti déjà. J'ai la, la, la charge, la première. Que je vais garder euh, pour éventuellement un, un éventuel craquage c'est ici c'est une charge à 5 donc c'est parti pour la charge à 5 sur est ce que tu veux voir ouvrir... au oh, tapis de pc voilà charge à 5 c'est bon ça passe à 6 donc je la ferai je me positionnerai après mais elle est validée ensuite ce que je vais faire c'est que je vais envoyer mes petits euh, mes petits camarades ici euh, qui vont charger dans la bonne, euh, dans la bonne euh, sainte, je vais charger la, je vais charger la sainte, ouais, on va charger que la sainte d'ailleurs, on charge la sainte, allez c'est parti, c'est une charge à 7, eux faut que je les place pour essayer de voir comment je vais me placer pour le roi, donc là je vais me placer et on se retrouve après. Ok, je me suis positionné tel quel, et maintenant on va faire une charge avec ce bon vieux roi silencieux, c'est parti, il me faut une belle charge, 4, ça ne passera pas, j'utilise un point de com et je vous la relance en live ça fait 7, je vais vérifier, je pense que ça passe euh, je me positionne et on voit ça yes, et le roi s'est positionné donc le roi il file un fight last Évidemment, à Célestine. Est-ce que tu veux faire une intervention héroïque avec ta petite euh, chanonesse Avec un PV Oui. <rire> non. <rire> donc, ok. Donc, pas d'intervention héroïque ici. Là, ça va taper en dernier. Du coup, euh, je vais. D'ailleurs, je les ai pas positionnés. Je vais taper en premier, évidemment, avec mes Scorpec Pour essayer de me farcir les petits. Euh, les petits. Euh, parangons. Et d'ailleurs, évidemment, j'utilise mon Plasmacite. Je l'ai pas dit, mais il faut que je le fasse. Et donc, pour passer un plus un force et euh, un plus une attaque. Et sur un as, j'ai une figurine qui meurt. Ça va, j'ai pas fait d'as. Du coup, j'ai le plus un force et. Euh, euh, plus une attaque. M'activer ici en first. Je vais piline et envoyer la petite salve. On va voir à quel point ces, ces villes palfreniers sont destroyers Ok, donc ils sont 6 les petits gaziers, euh, ils ont 3 ils ont attaques sur leur profil et une pour ceux qui tapent avec les petites, euh, petites faux d'hyperphase. Euh, donc euh, ça fait 4 attaques, 3 euh, pour les grosses et avec le plasmacide ça me permet de gagner 6 attaques au total. On est là dessus, je vais utiliser un PC, pour mon dernier PC pour avoir le plus 1 en force, ce qui va me permettre sur les faux de taper à force 7... Force 8 grâce au plasma site, force 9 parce que je suis en, en protocole de plus à force et force 10 puisque j'ai le plus à force avec le, le stratagème. Donc c'est parti, euh, je touche sur du 2, reroll des as parce que euh, parce que je suis content euh, et parce que c'est dans la data sheet en fait. Bim, bim. Et bim. Ok, on est sur une full touche. Et donc, les blancs blessent à 3, et les noirs blessent à 2. Alors, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Le G, insane. De toute façon, l'affaire la la est liée, je pense, pour les parents en warsuit. Tiens, déjà, t'as ça. Et t'as ça. Alors, les noirs, ici, sont en PA, 4. Donc t'as une save à 2 qui passe à 6, euh, t'as une... à 5 du coup avec l'armure la... du mépris. Ouh le G, il est énervé. Magnifique G de la part de Sylvain. C'est 3 euh, deux... flats qui passent à 2 du coup, puisque tu réduis les damages 1. Donc Alors, ça fait. Euh... En... Celle-ci en tue une, il en a une qui passe. Donc il fait 2 flats sur celle-là qui il restait 1 PV. Ouais. Et t'as une, euh, une autre armure qui prend 2 PV net. Donc euh, PA-2, donc t'es sur du 4. Oh putain, si je les snipe pas, je suis deg et là c'est du deg 2, deux mais en fait tu réduis les damage de 1 donc c'est pour un flat net et ben écoute ça en tue une qui est à qui restait euh... c'est quoi une pvc 4 ou 5 donc ça en tue une et ça en tue et ça tue l'autre ah. tout rond elles sont décédées. si après je pourrais faire un petit mouvement de trois pouces pour pour avancer et après on va venir de ce côté là euh, je vais activer en premier les euh, les destroyeurs qui sont là et, euh, et c'est parti les destroyers Donc euh, ici j'ai les attaques de je confonds les armes toujours le fauchon d'hyperphase, le petit et ça c'est le gros, sachant que sur les destroyers ophidiens, le gros, euh, il proc des touches supplémentaires sur des 6 donc c'est parti, je touche sur du euh, 3+, plus. Alors, il n'y a pas de 6 sur les grosses armes, ça, ça ne passe pas. Ok, et ça, ça ne passe pas non plus. Et après, je vais blesser, donc celles-ci, elles sont à force euh, 6 et force 5 et 2, elles sont à force 7. Euh, elles sont à force 7, donc c'est sur du 2, c'est ça, hein ouais. Et celles-ci, elles sont à force 6, c'est sur du 2. Je touche blessure du 2 et j'ai la reroll, euh, puisque je suis dans l'aura du, du roi, j'ai la reroll des blesses au corps à corps. Bah écoute, ça, hop, tac. Voilà monsieur, vous avez tout ça sur la petite sainte, sachant que les noirs sont pour 3 flats et les blancs pour 2 flats. Et pour la vue à 4+, plus, euh, donc ça fait 3 et 2. Elle réduit le dégât de, 1. Elle réduit des dégâts de 1, ouais. la sainte ouais. oh, la petite garce. Donc ça fait 2, 1 et 1. Euh, ça 4. Fait, ça fait 4, euh, elle prend que 4 dégâts. Il, il lui reste 2, ce qui va me permettre d'activer le roi, et le roi va t'expliquer un peu comment ça se passe. <rire> Et c'est parti pour les, les taquets du roi sur la sainte, il reste après les trois petites attaques euh, qu'on va faire séparément. Donc je touche sur du 2, il n'y a pas de reroll. et je blesse sur du 2 et là je reroll. parce que je suis, euh, je, suis, je suis roi et je suis base moi-même. Hop, il y a un troisième ass ici. Tac. OK monsieur, les bah bon, c'est tout sur ta 4 plus un hein, vu. Il te reste 2 PV. Ok, Et donc évidemment le roi Shark, euh, la princesse, euh, qui ne peut plus revenir puisqu'elle est déjà revenue une fois, donc elle est décédée, et on précise en plus que Sylvain a utilisé un dé de miracle pour pouvoir activer ses, ses, points, de, ses points de secondaire, évidemment. Euh, ce qui globalement amène à la fin, de, à la fin plus ou moins, euh, de mon tour, je vais quand même faire mes mouvements de piline que j'ai pas fait, mes mouvements de conso, et je vous fais le débrief scoring. Précision hein, parce que je ne l'ai pas fait en, en séquençage mais le, les, les spectres euh, au pilin ont contacté la chanoinesse qui du coup peut s'activer et taper puisqu'elle est au corps à corps et elle m'a enlevé deux PV sur un destroyer, là ici j'ai piline mais rien de plus puisque j'ai voulu garder l'aura d'attention messière sur ma barge et après là-bas j'ai avancé avec mes petits euh, mes petits destroyers euh, ce qui nous amène globalement à la fin de mon tour, on fait le point du niveau au niveau scoring. Ok donc fin de mon tour, globalement le roi a enlevé, euh, a, mis, a mis 3 points parce que j'ai enlevé les petites, euh, les petites gonzesses qui étaient là au tir et il remet euh, 4 points parce qu'il a enlevé la sainte au corps à corps. Donc ce qui fait que je mets 7 points, ce qui veut dire que j'ai capé cette, ce secondaire-là à 15. Euh, ensuite, je mets que 1 point sur le trésor des éons puisque je tiens que cet objectif là dans le No Man's Land. Et je ne mets pas d'autres points sur euh, les anciens, les machineries anciens, puisqu'il ne me reste plus que cet objectif-là à, à valider. Et pour l'instant j'ai personne, mais vous avez bien compris qu'avec l'avancée des Destro, ça arrivera un petit peu plus tard. J'arrive donc à la fin euh, de mon tour. Tu as utilisé tu combien de fois sur mon tour là Deux. Deux. Donc tu remets deux points. Deux points. Deux points. Tu vas bientôt arriver à 15 aussi. Ça y est, ça y est. Ah oui, tu as, as 12. Donc as, toi aussi tu captes ton secondaire à 12 et on passe au T4 côté sœur de bataille. Donc début du tour 4. Donc je remets un PC, je marque 8 points de primaire et je gagne un des fois. Et j'ai plus rien à faire en de ça. Fin de la phase de mouvement, euh, on a la Sacro-Sainte qui est retournée sur son sol sacré euh, pour rester jusqu'à la fin, à la prière de l'Empereur. Regardez ce sol sacré La Dogmata qui est avancée pour aller faire des BM automatiques avec le petit PC que j'ai euh, sauvé. Et euh, le Castigator qui va être tiré sur l'unité là-bas pour essayer de l'empêcher d'arriver. Donc ça, ça va être fait. Et ici, j'ai désengagé la chanoine et j'ai fait courir euh, mes novices pour pouvoir euh, contester l'objectif. Voilà. Ok, la euh, petite euh, Dogmata envoie avec son PC l'Itan et elle balance des 3 Mortal Wounds. Et eh bien ça on fait une, du coup je prends un PV sur mes destroyers Ce qui t'amène à ta phase de tir Globalement t'as positionné le castigator pour envoyer là-dedans ouais, ouais. Moi je vais faire comme toi, je vais utiliser mon dernier PC Et je vais euh, eh bien, euh, mettre moins 1 à la blesse sur cette unité-ci et, euh, et on se retrouve une fois que le castigator a tiré Parce qu'après il n'y a, a plus rien de toute façon Il n'y a plus, y a, y a plus rien <rire> Le castigator, fort de ses pruneaux M'a envoyé, euh, envoyé au tapis deux destroyers Scorpec Bien joué si on a les petites Tanovisae qui, malgré qu'elles ont Advance, elles peuvent tirer, donc elles vont envoyer leurs petits tirs dans mes Destroyers Scorpecophidiens. Là, ça nous amène à la fin du T4 côté sœur de bataille. Vous avez bien compris qu'il n'y a plus, plus, plus beaucoup d'unités du côté de Sylvain. Euh, globalement, ce qui s'est passé, eh euh, c'est que euh, là, j'ai pas perdu d'unité, mais euh, il a fait un joli jet d'advance qui lui a permis de me subtiliser l'objectif. Intéressant de préciser qu'il était indispensable, quand même, dans sa manœuvre de désengager la Dogmata, parce que sinon, ça m'aurait permis de m'activer et de peel sur la trombine des petites. Et euh, clairement, les destroyers les auraient, je pense, découpés. Donc voilà, et ça me... encore, ça m'éteint mon primaire à 4. Donc donc ça c'est embêtant et, euh, et par contre Sylvain va mettre 3 points puisqu'il contrôle son objectif sanctuaire à la fin de son tour et ça l'amène à la fin de son T4. On passe au T4 euh, des Nécrons, euh, il se peut qu'il n'y ait plus grand chose euh, du côté des sœurs à la fin du T4. Tour 4, des je prends que 4 points de primaire, je suis vraiment bien fait éteindre mes primaires pendant toute la partie, dur dur euh, Et euh, on récupère un point de commandement chacun, je vais donner mes petites auras, tout ça, tout ça, et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement Et au niveau du protocole, euh, sur le tour 4, je suis encore une fois en plus 1 force, tour 3 et tour 4, j'avais mis le plus 1 en force Donc euh, voilà Allez, c'est parti. Euh, globalement, ce qui se passe, c'est que euh, le roi et ces petits menhirs se sont avancés pour venir défoncer ça et envoyer deux gros pruneaux là-dedans euh, on a nos destroyers, Scorpèques qui ont fait une advance les ophidiens pardon, qui ont fait une advance de 4 qui ont pu aller sur l'objectif, la barge qui a suivi derrière, euh, je rappelle que tout le monde a récupéré des PV hein, avec le, le, le métal hurlant, euh, et ensuite ici on a le ctan qui est sorti de derrière les conteneurs je rappelle qu'il vole, euh, il est venu se mettre là les Scorpèques qui ont avancé, qui sont venus se mettre là et, euh, et donc euh, voilà, on a fait, le, on a fait globalement le tour de la manœuvre et euh, je vais aussi placé' j'ai un avion, celui qui était là-bas était obligé de sortir et donc il, est, il a quitté le champ de bataille lui par contre il est venu se mettre là et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va utiliser le PC que j'ai récupéré pour enlever le couvert sur les petites qui sont là et on va faire la même manœuvre qu'on avait fait là-bas c'est à dire le dépopé de ses objectifs euh, l'idée est qu'ils mettent 0 points de primaire sur ce tour voilà, unité visible la plus proche, c'est la petite Dogmata qui est ici, allez, 1 sur 1, 6 elle prend forfait, non un, elle prend rien du tout euh, du coup ici il me faut un as pour qu'elle prenne des trois non bah, du coup j'ai fait l'inverse c'est dommage c'est vraiment con euh, ensuite il y a la petite ici euh, il me faut un as pour qu'elle prenne un truc aussi non ça ne marche pas et après bah j'ai plus d'autres unités à 24 pouces donc voilà le temps le c'tan a fini sa phase de temps euh, phase de tir bon ben voilà vous, vous l'avez compris hein, je vais essayer de salver tout ce que je peux salver euh, on se retrouve à la fin des pruneaux Fin de ma phase de tir, alors notre ami le roi a salvé les petites qui étaient là, avec ses deux menures on a pété le castigator, notre ami qui est ici, eh ben, il a raté, donc il a laissé une petite, elle aura un test de commandement, et euh, voilà, euh, et ensuite euh, là-bas, ben, rien de plus, j'avais pas de tir, elle, elle a survécu aussi, elle a tanké, elle a tanké euh, notre ami le, la barge de commandement, donc je vais arriver à ma phase de charge, globalement le roi va charger sur la petite, euh, c'est parti oui, c'est bon, ça passe. Et ensuite, euh, ici, ici, les Destro qui sont là vont charger. Euh, je vais charger la dogmata pour m'assurer en fait de, de réussir ma charge. Parce que j'ai pas de point de com pour la reroll. Mais en fait, je vais faire lessuie glace et je vais venir mettre deux socles sur cet objectif-là. Donc euh, voilà, c'est deux charges auto. Mais celle-ci, je vais la faire quand même, la celle des destroyers. C'est important au niveau du placement. Euh, c'est une charge à 5. Bah, heureusement que je euh, l'ai. Peut-être qu'elle passait, mais bon, c'est pas grave. Et le temps... Ok, à 5 aussi. Donc tout le monde dans la dogmata. Et ici, on s'en parle ici. Donc il n'y a plus de PC hein, d'un côté comme de l'autre, donc là bah, je peux taper euh, sereinement. Euh, notre ami le roi silencieux va envoyer ses salves là dedans. Bon la petite est morte, euh, on s'en doutait. Ensuite je vais activer mon petit tank qui est juste ici. Il saigne la dogmata, ce qui va me permettre avec les destro de piline et d'aller, euh... je vais aller engluer la, la petite qui est juste là-bas et, euh, et clôturer mon tour là-dessus. Ok, fin du tour 4, côté Necron, bah, globalement il reste une sœur ici et une sœur là-bas euh, qui... C'est comme ça. Donc du coup, je mets euh, 5 points puisque je tiens les 3 objectifs dans le centre de, du champ de bataille. Euh, il me restera une action à faire, mais je la ferai sur mon tour 5 sur cet objectif là. Et, euh, et puis bah, au primaire, malheureusement, je suis un peu à la ramasse. Je mettrai mes 12 points de primaire à la fin de mon tour. J'ai pas réussi à lui enlever ses 4 points de primaire, à lui nuller complètement, donc il va quand même mettre 4 points de primaire ici. Et après, bah, là, du côté de du côté de Sylvain au tour 5 Il bah, n'y a rien de rien de plus à faire Il ne peut pas reprendre cet objectif là pour mettre son, son sanctuaire Donc il sera capé à 12 euh, L'objectif d'aider de, de foi, Il l'a déjà capé à 12 Et après il lui reste L'objectif le, le, d'action il ne peut pas le faire non plus Donc en gros le tour 5 de, Le tour 5 de Sylvain euh, s'arrête là dessus Euh, voilà, le, la fin du tour 4 côté Necron, le début de tour 5, donc il met 4 points et en gros la partie s'arrête pour, pour Sylvain, il a plus d'action à faire, ce qui me permet moi dans la foulée de basculer sur mon tour 5. Je vous fais la phase de mouvement du T5 euh, qui va consister à prendre les objectifs et à surtout faire des actions de bombes, à poser des bombes à la fin, du, du, à la fin de, de mes phases de mouvement pour essayer de, de maximiser mes primaires et mon retard aux primaires. Donc fin de phase de mouvement côté Necron, bon, globalement c'est simple, on va pas s'embêter à faire les tirs, cet avion là il est, je ne l'ai pas fait pivoter mais il, il peut pivoter il et peut, il peut venir se positionner là. Hop, ça arrache les décors, on est sur la fin de partie. Ici, bah, lui, il va prendre la salle, donc lui pourra mourir. Lui, à la limite, on s'en tamponne, il restera en vie. Comme ça, euh, Sylvain pourra dire qu'il s'est pas fait table rasée. <rire> ça, c'est stylé. C'est important. Là-bas, là, là -bas, mon pack de destroyer fait l'action sur le dernier objectif que je n'ai pas, pas fait. Euh, et mon pack de guerriers va placer une bombe. Je ne peux malheureusement mettre qu'une seule bombe à la, par tour. Bon. Donc, les anciens anciennes machineries, machinerie des confonds les deux c'est relou ancienne machinerie ici ce qui me permet de mettre 4 points, 4 points et de caper le secondaire à 12 et ensuite euh, je vais avoir euh, 3 objectifs du centre ce qui me permet de mettre 5 points du coup de caper trésor des éons à 15 et enfin euh, je vais mettre 12 points de primaire à la fin de mon tour puisque j'ai tous les autres quatre objectifs et plus que mon adversaire et je rajouterai en plus 4 points de bombe qui ont été posés là ce qui fait que je mets 16 points de primaire à la fin de mon tour ce qui nous amène à un score final que vous verrez s'afficher et on passe immédiatement au débrief de la partie donc le petit tableau, euh, petit tableau de score à la fin, hein, la, ligne, euh, la ligne de Sylvain des Sœurs de Bataille et la ligne euh, des Nécrons ici. On finit sur un 74 à 51. Euh, on a galéré au niveau des primaires, mais on va faire le point de suite. On se retrouve immédiatement pour le Debriefing ça y est les amis, on arrive à la fin et au débriefing de cette partie d'ores et déjà, Sylvain, merci à toi d'être venu. Ah bah, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Franchement, c'est toujours super agréable et euh, toujours une bonne ambiance. On rigole bien. On rigole bien. On, on galère bien aussi, parce qu'il faut beaucoup réfléchir, on est fort mal à la tête après. Ouais. Franchement, c'est que du bonheur. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Ouais, ouais, ouais. On finit cette partie avec une victoire des Necrons, 74 à 51. Joli score pour les Sœurs de bataille. J'ai fait exprès de faire 51 ouais, ouais, ouais, pour ouais. savoir que c'est l'été et il fait chaud. De toute façon, tu m'as dit c'est soit 51, soit 69. C'était un des deux scores au choix. Bon ben voilà, c'est 51. Euh, du coup, la partie était assez intéressante. Moi, ça m'a permis, hein, comme, comme j'ai dit, en préambule de la vidéo, de tester la liste que j'aimerais bien amener au WTC. C'est euh, la version que j'essaie d'améliorer. Il y a pour moi des axes d'amélioration sur la liste et, et ça, vraiment, ça se ressent au niveau du scoring parce que tu me mets grave en difficulté sur les primaires. Tu me nulles systématiquement mes primaires. Le problème, c'est que je vais chercher les primaires avec mes petites unités qui font le scoring de secondaire, les petites araignées, les petites mécanoptères, les petites motos, mais elles sortent très vite. Et ça du coup, c'est hyper handicapant parce que, euh, bah parce qu'en fait, tu me pètes mon primaire et, et ça se sent au niveau du score. Alors, ce qui est intéressant dans la liste que je t'ai jouée, c'est que j'ai voulu euh, en contrepartie d'avoir des unités qui scorent au secondaire et qui meurent vite, avoir une véritable létalité avec des unités résistantes, notamment les deux avions. La barge, le roi évidemment. Euh, donc voilà, et ça s'est senti sur la ah, deuxième oui. phase de la partie voilà, où là voilà. j'ai pu remonter, où j'ai pu dérouler. Mais voilà, c'était très très cool. La liste aussi, Sista, me paraît euh, vraiment pas facile à manier. Euh, ça, euh... Ça, ça semble nécessiter du doigté. Ouais. Je t'ai vu, on ne va pas à la caméra, mais tu t'es vraiment euh, tourné, retourné le cerveau hein, pendant les, les phases de mouvement. Euh, comment tu as ressenti la partie de ton côté alors moi, ce qui m'a fait euh, défaut pour mes secondaires, c'est vraiment le fait que mes troupes sont pas objectifs sécures. Donc ce qui fait que moi, pour faire le secondaire euh, des actions euh, ouais. sacrées, c'est super compliqué parce que dès que j'arrive sur l'objectif, euh, non seulement il faut que je tienne un tour, mais en plus, dès que tu viens avec une unité qui toi objectif sécure, foutu. Ouais. Donc euh, ça, il faut que j'arrive à améliorer euh, mon gameplay là-dessus, c'est vraiment... Euh, épais, ah, je, euh, je pense, moi, je pense que tu aurais pu, avec la Dogmata et le pack de 10, et les Ephirim Ouais. Je les confonds toutes, je les appelle toutes Les Ephérim, ouais. avec le pack de 10 Ephérim et la Dogmata, t'aurais potentiellement pu aller au centre ça. Euh, eu pour, peur. pour choper le centre, mais ouais effectivement, donc bah c'est le jeu quoi hein euh, ouais. Ouais. <rire> Yes euh, on a vu des séquences assez, euh, assez sympathiques, le castigator a fait le taf aussi, moi ah, j'ai trouvé ouais, qu'il a. Bien content, ouais castigator, ouais le castigator euh... il déconne pas, bonne portée. Dès que tu trouves la ligne de vue, ouais. après tu.. Et ça fait le pâté hein, ça, et les parangons aussi, hein. franchement les parangons, depuis euh, l'armure le... de mépris, je les ai beaucoup plus ressortis. Et à chaque fois, c'est elles qui me font le game, en fait, donc… Euh, là, là, là, on s'est un peu sur ce flanc-là, on, flanc on s'est vraiment nulé, parce qu'en fait, t'as mis tes parangons, j'ai mis mon temps, mmh. et ils se sont un peu regardés de, de loin comme ça, ils se sont dit wow, « waouh, on le sent pas ». Et bon, après, j'ai grappillé le terrain avec mes, mes Scorpecs à la fin, mais c'est vrai que qu'on a fait, on a fait trois, trois tours où on s'est regardé dans le blanc des yeux de, de ce flanc-là de la partie. En tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu, euh, vous nous retrouvez le 29, 30 et 31 juillet en live sur Creative Wargame pour le Creative Wargame Championship 3. Je serai aussi présent au championnat du monde solo, je vais… Euh, alors j'y vais pas pour performer parce que j'ai bien conscience que j'ai pas un niveau de jeu digne des des, des des gros players qui train hard pendant toute l'année, euh, mais on va essayer d'aller s'amuser avec ce codex Necron qui… Tenons le pour dit, n'est pas hyper compliqué à jouer. Dans la micro, il est hyper intéressant pour le coup. Euh, j'arrive, à mon sens, toujours pas à bien euh, synergiser, synergiser les protocoles et tout. Il y a encore euh, des choses que je maîtrise pas, euh, mais enfin que j'arrive pas vraiment à, à, à anticiper et à cadrer parce que je connais pas, j'arrive pas encore à, à bien euh, comprendre euh, toutes les mécaniques de micro de, de, de ce codex-là. Mais bon, euh, ça, commence à, ça commence à venir. Donc, j'irai au Championship 3 en écran. Ce sera moi le joueur en écran du tournoi. Et en plus, j'irai au Worlds en solo en écran. Puis, on, on verra bien. Advienne que pourra. On y va de toute façon en priorité pour s'amuser. Donc, voilà. Je vous rappelle, vous avez les liens d'affiliation dans la description, les amis. Si vous voulez soutenir Creative Wargame, ça se passe sur le Tipeee. C'est dans la description aussi. Et euh, on a fait le tour. Pensez à éclater le petit compteur de pouces bleus, à laisser des commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Merci, Sylvain. Merci à toi. A bientôt. C'est ciao, un ciao.